Et yo, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous présente un tiktoker vraiment hyper drôle. Lui, c'est Stéphie Beaujeu. Et si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à me le recommander. Alors, je vous souhaite vraiment bon visionnage. Appuyez. Appuyez. Eh Non Il n'est pas appuyé. Appuie. C'est quand je te demande d'appuyer que tu appuies. Tu me parles dans la vidéo pourquoi? Comment tu me bête comme ça? Et? Hey, moi le je... mot bienveillance. S2. S, avait dit secrétaire. Mademoiselle, j'ai dit épellez moi le mot bienveillance. Et moi les mots. Bienveillance. Mmh. Une secrétaire de direction, elle l'a emmenée à faire des courriers pour son patron. Si. Ibe bienveillance B Tchogoyami. Ibe? Ibe? Ibe bienveillance B Tchogoyami. c'est Comment s'écrit? Bon, comment s'écrit bienveillance? B-I. Merci, mademoiselle moi Ah ouais, amoi dernier. Ah, qui vient de monter? Oh, viens eh? mon ça va? Attends, attends, j'ai quelque chose de sérieux Esto... à faire. Une seconde. Un n'a qu'un point Mais tu as coupé mon cœur, Ton cœur même doit plus rester là. Il doit oui. quitter là pour tomber à terre ici. Mais pourquoi? Ce matin-là, quand tu as demandé l'argent à Kwagio, qu'est-ce que Kwagio t'a dit? Il n'a même pas cinq francs. Que si on le remue, rien ne tombe non Rien, rien. Aha. Attends, j'arrive. Ok. à tu vas venir te dire. Je t'écoute. Ah moi, oui. en sortant de chez le tailleur, tu sais qui moi j'ai vu Non. J'ai vu Kwadjo, oui. entre deux filles. Tu sais comment elles sont habillées oui. Body, pantalon, avec cigarette à la main s'il te plaît. Thérèse, C'est Ce que tu dis là est vrai. Oh mes grandes soeurs, moi je ne peux pas mentir sur ton mari Ce que je n'ai pas vu là, je ne peux pas dire Au nom de Dieu Je veux savoir ton nom Je de Waka Waka, tu as quel âge Je 19 ans Tu comptes vraiment être la future Miss Vodacom Oui Et pourquoi tu n'as pas les sourires Oui, je sais, je sais. Non, tu ne souriais pas <rire> Alors là il faut le savoir, hein. Donc, une Miss doit avoir un sourire permanent n'est-ce pas Oui. Ok, là, il faut euh, ajouter ça. Et écoute, euh, en venant ici, tu te dis que tu as des atouts. Pour vous... En venant ici, tu as dit que tu as des atouts pour convaincre le monde du jury. Oui. Quels sont ces atouts-là Oui, je vais, je vais être mise sur d'accord. J'ai mon qui je fais and... ambition qui est ici. J'ai fait les ondes. Deux... J'ai l'ambition qui est faite. Aider les gens? Quand je demandé tes atouts. Moi, je suis. À moi, tu prépares? Hein, euh, je prépare pour quoi, Gio? Quoi, Gio? Quoi, Va t'apprêter, on va partir là-bas, ouais. Hey, restes... Laisse-moi finir d'abord. Fini quoi? Le temps que toi tu finisses de préparer pour Dieu là..! Boyeri s'est déjà marié et Delta est heureuse..! C'est quoi..? C'est bon..! C'est bon..! Je t'attends ici on va partir..! Je t'attends..! Tu as porté chapeau..! Quoi que dit? les femmes portent un chapeau quoi aller au mariage C'est lui qui t'a dit de porter des chaussettes avec talons. Allons. Ah, Ça va, Votre rôle, Akasar Maya, franchement. Okay. Donc, à part euh, être secrétaire de direction, porter de jolis vêtements, vous savez faire quoi d'autre dans la vie Vous pouvez au moins me dire le nom de, du président du Mali Boubaka El... Buba, Ibrim Boubaka Ketia. Et, euh, pardon Ibrim Boubaka Ketia. Je ne vous entends pas, mademoiselle. D'accord. pouvez me donner le nom du président du Sénégal? Est-ce que vous savez danser, mademoiselle? Oui. Vous savez danser? Oui. Vous voulez que je vous fasse danser? Oui. D'accord. DJ, mettez-lui un morceau pour qu'elle puisse danser. Bonsoir, madame et mademoiselle et messieurs. Bonsoir. Je me nomme Keita Nasria de mesure 1 m 80 j'habite à la Cavo. Bonsoir, mademoiselle Keita. Bonsoir. Je vais vous dire tout de suite, hein, à cause de la tenue que vous avez portée, déjà pour moi, vous êtes euh, retenue pour le casting. Parce que vous avez une tenue assez originale, vous l'avez bien présentée. Maintenant, dites-nous, si vous êtes retenue, Qu'est-ce que vous allez apporter de plus dans la cassaramaya? Bon, comme on disait, et quand, je, quand je serai retenue en cassaramaya, je porte n'importe quelle tenue de, de faire la plaisir avec les gens. Vous faites quoi